Si vous êtes conscient qu'à 40% vous ressentirez de la douleur, alors vous aurez un avantage majeur. C'est maintenant que la règle des 40% entre en jeu. C'est le combat ou la fuite. Je crois que la plupart des êtres humains vivent à seulement 40% de leur capacité. Donc... L'esprit a un pilote, comme pour une voiture. Si vous conduisez une voiture, vous êtes le conducteur. La voiture peut atteindre jusqu'à 210 km h Mais si vous enclenchez le limiteur de vitesse à 130 km h une fois que vous y parvenez, elle va commencer à être bloquée dans sa progression. La voiture veut parvenir à son objectif maximal, mais le limiteur dit « Nous n'allons pas au-delà de 130 km h Nous avons un superbe limiteur dans notre cerveau. Et c'est un bon mécanisme de survie. Il nous protège de la douleur et de la souffrance. À la seconde où nous, sentons, nous sentons que notre esprit dit « Oh non, ce n'est pas amusant, nous devrions reculer, nous devrions nous asseoir et trouver quelque chose de plus confortable. » Et il y a une chose sur l'esprit, il a l'avantage tactique sur vous, en tout temps. En tout temps, l'esprit a un avantage tactique sur vous. Pourquoi Il sait de quoi vous avez peur. Il connaît vos insécurités. Il connaît vos mensonges sombres profonds. Et il commence à vous éloigner de cela. Il vous pousse dans une direction qui est confortable. L'esprit contrôle tout. Donc ce que j'ai réalisé, c'est que quand j'étais jeune et que j'avais 300 livres, et que j'ai grandi, que j'ai vécu toute insécurité possible, j'ai réalisé que mon esprit m'emmenait dans cette direction où les choses devenaient inconfortables pour moi. Quand j'étais face à mes insécurités, j'étais confronté à mes peurs. Et mon esprit a dit « Oh non !» Nous avons un avantage tactique. Nous devons juste nous séparer de ce sentiment. Tout dans votre vie est au sujet des sentiments. Nous voulons nous sentir heureux. Nous préférons éviter ce genre de questions. Pourquoi suis-je ici Et vu que nous ne pouvons répondre facilement à cette question, nous abandonnons. J'ai commencé à réaliser que si à ce moment-là, vous pouvez répondre à ces questions consciemment, vous serez le vrai pilote de votre cerveau versus votre cerveau vous guidera où il le décide. Donc la règle des 40% c'est tout cela. Dès que vous arrivez à 40%, votre cerveau dira « Nous avons terminé, ça suffit, ça commence à devenir douloureux, c'est trop inconfortable. » Et donc, vous arrêtez. Voyez-vous, c'est une question d'habitude. Si vous êtes conscient qu'à 40% vous ressentirez de la douleur, alors vous aurez un avantage majeur. C'est maintenant que la règle des 40% entre en jeu. C'est le combat ou la fuite. « Ok, je ressens de la douleur, je ne suis pas bien. » Mon esprit me dit « Sors d'ici, cours, fuis, c'est fini. » on n'est pas assez bon. Le mental va vous répéter tout ça en boucle pour vous dissuader de continuer. Parce que l'esprit contrôle tout. C'est le moment où vous devez prendre le contrôle de votre esprit. Est-ce que ça va Permets-moi de voir si je peux aller à 45%. Et une fois que vous commencez à vous donner de plus en plus d'espoir et de liberté, vous commencez alors à ce moment-là à contrôler votre esprit. Vous passez des 40% à beaucoup plus que cela. Mais ce n'est que le début du processus. Vous aurez d'autres paliers où votre mental vous dira stop, où que ce soit. Et peu importe la difficulté, c'est le même processus qui continue. Vous devez continuer de faire face au mental qui vous conseille d'arrêter.